tous aussi nerveux, tendus les uns que les autres, c'est quand même une épreuve du feu qu'ils passent aujourd'hui devant vous, donc euh, merci d'être là, de les soutenir, mais je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas, si, si l'envie vous prend, je pense surtout à ceux qui sont là-bas dans le coin, euh, entassés près de la porte, n'hésitez pas, il y a plein d'espace devant, ça, ça n'est pas dangereux pour vous. Ça n'est pas douloureux de venir plus près et ça fera vraiment plaisir aux artistes qui vont venir sur scène. Alors je vous demande euh, un énorme applaudissement pour accueillir euh, l'artiste suivant qui va prendre le relais dans ce concours euh, Imagine 2013 pour la finale belge. C'est un jeune guitariste classique qui nous vient de Hanu. Il s'appelle Robin Metz, il a 18 ans, et si je me fie à la description qui a été faite de lui, nous allons avoir une découverte de guitare classique et romantique. On en reparlera après, mais je vous propose de découvrir son univers. Mesdames et messieurs, Robin Metz No. Hello everybody! Bonjour uh, tout le monde. Well, I represent the, yeah, the classical music part this evening in this competition. And uh, I would like to introduce you to my best friend, my guitar. <laughs> yeah. Uh, my first song was written just before I met my girlfriend and um, I dedicated it to her for the semi-final. And um, here is this song called Esperance. Everybody. Thank you. When when I reached the French final, I wanted to show people all the things you can do with classical guitar only. So I wrote guitar rhapsody. Uh, rhapsody means you can find uh, different uh, styles of music in the same song. Uh, at a specific moment, you will hear that. And your answer will be? Ah, yeah, <laughs> okay, thank you. Thank you, everybody. Thank you. Uh, well, and now uh, I'm in the Belgian final. It's just <laughs> wonderful. And uh, for this occasion, I wrote a new song. It's a song based on a theme you all know. You, you'll see. Please enjoy. <laughs> Mesdames, Messieurs, c'était Robin Meiss. C'était sympa cette dernière composition. Euh, ça vous a pris comme ça C'est intéressant. On devrait peut-être la, la, la proposer comme, euh, comme hymne national. Il nous manquait, il nous manquait justement une, une, une chanson pour, euh, pour ce thème. Ça me ferait honneur, oui. <rire> oui. Non, mais, euh, voilà, je me suis dit, ouais, c'est la finale belge, alors euh, pourquoi pas faire honneur à... Enfin, c'est la finale nationale, donc euh, voilà, faire honneur à la, à la Belgique. Et euh, donc j'ai écrit des petites variations sur, euh, sur cette, ce thème-là. Alors moi ce que je me demandais aussi, c'est bon là bien sûr on a, on a reconnu euh, la source d'inspiration, les, les deux premiers morceaux c'était également des compositions, là c'était complètement des compositions personnelles, euh, comment on fait pour trouver euh, l'inspiration, qu'est-ce qui, euh, Qu qui porte la main à la guitare la première fois en se disant ah tiens c'est deux notes ensemble, ça me plaît bien, je continue et parfois l'inspiration vient seulement en improvisant, ou alors euh, elle vient parce qu'on on, on est, on est, on est par exemple obligé, enfin je ne vais pas dire que j'étais obligé de, de composer pour la finale euh, francophone, mais je, voilà, je voulais montrer tout ce qu'on pouvait faire à la guitare, donc c'était, voilà, Imagine était une source d'inspiration pour moi, et voilà, la première composition que j'ai jouée c'était euh, plutôt euh, le, le côté émotif, euh, juste avant que je, je rencontre ma copine, j'étais voilà, célibataire et euh, un peu triste et ça m'a permis de composer euh, ça, voilà. Et maintenant que vous êtes moins triste, vous arrivez encore à composer Ah ben oui, oui euh, il faut, faut trouver l'inspiration, c'est tout. Sinon, on, parce qu'on aime bien quand vous composez des choses tristes, donc s'il faut, faut, on va discuter avec votre copine <rire> Non, je ne vous le souhaite pas. Alors, euh, ben voilà, moi je vais vous souhaiter, comme aux autres participants que j'ai pu croiser sur cette scène jusqu'ici, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur au pluriel avec euh, vos prochaines compositions, vos prochaines scènes et puis euh, votre futur. Alors, juste, est-ce qu'il y en a dans la salle qui viennent de commencer à prendre la guitare Manifestez-vous, n'hésitez pas. On ne va pas vous faire monter sur scène, je vous le jure. Alors, pour cela, vous avez commencé il y a combien de temps euh, Il y a 11 ans maintenant. Oui. OK, il reste du boulot pour les autres. Hein. Bon, eh bien, bonne chance, bonne continuation. Et espérons que, eh bien, que les résultats de ce soir soient à la hauteur de vos espérances. Bravo